Yop tout le monde, c'est Monsieur Dark les gars. J'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui nouvelle petite vidéo, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va, euh, on va et eh bien tout simplement noter la petite de euh, Gamefly, qui est hashtag #Gameflycup pour ceux qui veulent participer. Euh, le lien de la vidéo en description, donc euh, le lien de leur vidéo qui explique comment on fait, comment on faut éditer tout ça, c'est en description. Moi vous n'avez pas casser la tête ou alors vous vous tapez Gamefly Cup, normalement c'est une de ces trois dernières vidéos je crois et puis voilà parce que moi c'est vrai que eux je les suis beaucoup mais je peux pas participer donc faut savoir que je sais quand même à préciser les gars que je vais pas noter en jouant c'est à dire que je vais prendre une vidéo parce que là actuellement je joue pas et quand je joue vous m'entendez pas donc voilà bref c'est parti alors du coup on va prendre Gamefly WR il a fait 7,54 on s'en fout complètement je vais juste noter les gars je vais juste noter. Et euh, tout sera noté sur 10. Je vais tout noter sur 10, les gars. Et je vais donner ce qui est bien, ce qui est pas bien. Même s'il n'y a pas lieu. Mais attendez. Je regarde vite fait. Est-ce que je gêne un petit peu avec ma tête là Ça va. Bon, je vais quand même enlever la cam, les gars. Voilà. Hop, hop. Alors, voyons voir. Alors, celle-là, les gars. Je veux pas être méchant. Mais celle-là les gars on peut pas énormément la noter Parce que euh, le truc c'est que Elle est à répétition Donc moi tu vois celle-là je lui mettrais à aller un 6 6 et demi sur 10 Mais le problème c'est que je peux pas lui mettre une note trop haute Pour celle-là parce que Bah euh, c'est original Enfin c'est pas original justement C'est quelque chose qui a été repris repris Je tiens à préciser Si, euh, si certains euh, regardent la vidéo Je ne critique pas parce que c'est vrai que la map est super belle les gars c'est à dire que là on voit que l'intérieur mais il y a l'extérieur les gars ils, je sais pas combien de temps ils ont mais franchement c'est trop bien fait j'ai été regarder vite fait parce que j'ai le code de leur map euh, code de la map pas du tout en description parce que bah j'ai la flemme d'aller le rechercher mais je critique pas je donne juste une note et je dis ce que j'aime ce que j'aime pas c'est tout sinon gros respect à vous parce que franchement c'est grave bien si si c'est demi sur 10 pour les triple edits. ça les gars ça va c'est C'est 6 et demi aussi les gars Ça aussi les gars 6 et demi Extend En vrai C'est original Mais c'est pas original C'est pas original parce que tout le monde fait des extends Mais c'est normal ça Par contre ce qui est original C'est ce qu'ils ont mis en dessous en fait Ils mettent pas de bottes Par contre si tu tombes ce qui est fort probable Et bah t'es sûr de mourir Donc tu t'es sûr de tout reprendre Donc celle là les gars moi je mets un 9 9 sur 10, les gars, pour l'extérieur. Ah, c'est les 4... D'accord. Alors, pour les 90, les gars, honnêtement, je suis désolée, mais je mets un 5, parce que euh, je pense que ce qu'il faudrait faire, du coup, que le boost est assez assez haut, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est... Euh, c'est mettre... Euh, c'est... faire comme dans le bousy, pardon. Pardon, c'est faire comme dans le bousy, en fait. C'est... Euh, faire des 90 parce que le problème c'est que c'est trop compliqué t'as plus de chances de rater des 90 donc du coup je mets un 5 pour ici Et par contre les mecs euh, ils sont chauds hein. en vrai fait, je sais même pas comment ils ont fait genre euh, en si peu de temps enfin après on sait pas en combien de temps ils ont fait mais ça par contre les gars là les gars c'est easy je mets un 10 les gars parce que ça je l'ai testé, c'est impossible à faire, mais c'est grave original. Y'a personne qui le fait ça les gars. Y'a personne qui l'a fait dans aucune appétite. On va bah, franchement juger pour euh, l'idée. Hein. Ça, c'est trop. Euh... Ça, c'est.. ça je mets un 3 parce que c'est trop normal. Il a pas tué le bot derrière. Ça, c'est bien ça. Celle-là, les gars, je mets un. un 7, allez. Ça aussi je mets un 8. Alors ça les gars c'est juste mais impossible à faire sur manette. Parce que en fait il faut vraiment avoir euh, une bonne sensi et une bonne. Euh, et une bonne euh, rapidité d'édit mais sinon je donne 5. Voilà du. Ah ça par contre les gars c'est original. Pyramide comme avant et, euh, et mur escalier. Ça c'est bien. Les gars, ça c'est 10. Ah ouais, non. Wow. Euh, ouais, ça c'est bien, mais pas avec l'arbalète, les gars. <rire> non, non, non, pas l'arbalète. Ah là là, et ça. Ah, je pensais qu'un joueur CS allait réussir à l'édite. D'accord. Ok. Bref, les gars. Pour tout ça, on se retrouve avec un petit total sur... 20, qui est le... Excusez-moi, les gars, mais honnêtement, rien que sur cette vidéo, les gars, il n'y aura pas du tout de montage. on hein, se On se retrouve sur un total de 19,3... Euh... Non, 17,75. 17 du coup, pour le total. Et voilà. Bref, si Gamefly, vous regardez la vidéo, franchement, je j'avoue, parce que la map est... Elle est que... L'heure à laquelle je tourne la vidéo, il est 11h30, d'accord? Donc, s'il vous plaît, je me suis réveillée il y a même pas une heure. Bref, donc, euh, si Gamefly vous regardez la vidéo, bah code Gamefly dans la boutique. Non, code.